Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super annonce à vous faire. Depuis quelques temps déjà, ma formation est passée à un niveau supérieur et seuls mes étudiants pouvaient en profiter. Mais avant de vous dire un petit peu plus sur ce sujet, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour rester au courant des prochaines vidéos et de liker ceci. Alors, on y va! Cette grande nouvelle a pour but de me mettre constamment à jour afin que vous aussi puissiez bénéficier d'être au sommet. La fameuse nouvelle dont j'avais si hâte de vous parler est que j'ai inclus un volet purement entrepreneurial pour la formation et pour ce faire, j'ai introduit un nouveau collaborateur qui se joint à moi. Je vous présente Alex. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien, même très bien aujourd'hui. Je suis super emballée d'être sur la vidéo. Donc comme faut vient de le mentionner j'ai rejoint les rangs de sa formation afin d'offrir un tout nouveau volet pour celle-ci. La réalité avec Amazon FBA, c'est que vous êtes un entrepreneur et souvent en tant qu'entrepreneur, on est seul qu'on on a besoin de soutien. Voyez-vous, c'est exactement là, entre autres, que j'interviens. On a créé un module dédié 100% à l'entrepreneuriat et comment t'amener toi à relever les défis que tu vas rencontrer en tant qu'entrepreneur Amazon FBA. De plus, J'apporte ma vision des choses, une toute nouvelle approche afin de maximiser votre propre succès. Je revois en détail certaines méthodes enseignées, puis j'en apporte de nouvelles. Donc, pourquoi est-ce que j'ai décidé de rejoindre sa formation? Eh bien, le choix n'a pas été très difficile. C'est la plus complète sur le marché avec aujourd'hui qu'on est pour. Alors que cette vidéo sortira, elle offre déjà plus de 135 vidéos et ça ne cesse d'augmenter semaine après semaine. Ce qui fait à la formation francophone numéro 1 en termes de contenu, astuces, mises à jour, etc. Super! Donc, je vais publier des vidéos en lien avec le monde d'Amazon ou le Mindset. Je vais aborder une multitude de sujets, donc le Mindset, pourquoi est-ce que vous êtes entrepreneur, l'humain, le désir de réussir, l'ABC de la vente et un tout tas d'autres sujets afin que vous ne perdiez pas de vue vos objectifs et que vous restiez motivé dans cette belle aventure. Super, merci Alex. J'espère que vous êtes emballé par cette nouveauté et que ça viendra vous motiver à persévérer et à faire des centaines de milliers de dollars avec Amazon. Vous savez que Sam réussit très bien et que ça nous permet de vivre au-delà de nos rêves. Alors, qu'attendez-vous pour venir nous rejoindre à la Vague Amazon? C'est maintenant que ça se passe. Je vous à bientôt. Ciao tout le monde. Bye!